Bonjour, c'est Christopher. Bienvenue à la classe. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser « bonjour » et « bonne journée ». Alors, on dit « bonjour » quand on rencontre quelqu'un. Bonjour bonjour. On utilise bonne journée au moment de dire au revoir à quelqu'un. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, c'est à mon tour de vous dire au revoir et bonne journée.